Encore une fois, bienvenue chez Ivory Swiss CBD Flowers. Je suis ici en présence avec un de mes meilleurs amis, Quentin Wagoun, qui nous suit dans cette expérience depuis le tout début, il y a deux ans. Bonjour Alors là, nous sommes dans un de nos séchoirs, équipés d'un régulateur atmosphérique. Derrière moi, vous pouvez admirer la magnifique dynamètre couche de Dynafem Seeds, que l'on va laisser sécher ici à peu près 10 à 14 jours, jusqu'à ce qu'elle soit prête pour le trimming. Alors après 10 à 14 jours de séchage, on emmène nos plantes dans la salle de trim où les gens effectuent du trimming. Jer, explique-nous comment on trim ici. Chez Ivory, notre équipe de trimming très compétente, elle feuille chacune de vos buds à la main. Cela veut dire qu'il y a un contrôle de qualité individuel pour chaque fleur et également elles seront quasi exemptes de feuilles.